Le plus important durant cette période serait euh, d'être très attentif à ne pas prendre des décisions hâtivement, surtout au niveau de vos finances. Cela s'applique aux achats importants que vous pourriez faire aussi durant cette période. Vous pourriez avoir ou aussi avoir tendance à sauter aux conclusions, à préjuger et peut-être dire la mauvaise chose, ce qui pourrait vous mettre dans des situations gênantes ou conduire à des, co des conflits évitables, ce qui pourrait affecter vos relations personnelles. Lorsque vous interagissez avec d'autres personnes, la clé est d'écouter attentivement et tournez la langue plusieurs fois dans votre bouche avant de parler. Votre nervosité sera aussi contagieuse. Alors ceux qui vous entourent pourraient réagir de la même manière. Mardi et mercredi, la lune sera dans le scorpion, votre troisième maison. Votre gouverneur est conjoint au soleil dans votre onzième maison. Et la lune est maintenant dans votre troisième maison ce qui fait de cette période une période très occupée surtout mentalement les idées et les pensées feront la course dans votre tête et vous les exprimerez brillamment vous discuterez et, euh, et démarrerez des conversations d'une manière très stimulante et intéressante vos communications que ce soit au niveau verbal écrits seront super expressifs et très bien composés. Vous verrez les choses clairement et votre intuition sera très bien équilibrée avec vos processus de pensée rationnelle. Vous lirez les autres facilement et vous vous adaptez en conséquence. Jeudi et vendredi, la lune sera dans le Sagittaire, votre quatrième maison. Les énergies de cette période influencent une tendance à sauter aux conclusions et précipiter les choses, ce qui pourrait mener à des mal interprétations des messages verbaux ou écrits. Il faut absolument écouter les autres attentivement ou lire les correspondances plusieurs fois et ne pas réagir sur une première impression ou une première interprétation. Vos relations intimes surtout souffriront de cette influence. Pour bien gérer ces énergies, il faut voir les choses du point de vue des autres et si une compréhension euh, d'un message reçu s'avérait dérangeante, clarifier ce message avec l'interlocuteur d'abord, avant de réagir, car il y a un carré entre la Lune et Neptune qui pourrait faire brouiller les choses pour vous et apporter des sentiments étranges qui vous laisseraient questionner la réalité. Samedi et dimanche, la Lune sera dans le Capricorne, votre cinquième maison. Enfin vous pousserez un soupir de soulagement. C'est la maison des amours et du plaisir. Une belle fin de semaine à en profiter au maximum. Cherchez les divertissements et profitez-en sans vous sentir coupable. C'est bien mérité. Si vous travaillez dans le domaine artistique, votre créativité sera très bien stimulée maintenant. Pas seulement car la lune est dans votre... Maison de créativité, mais aussi car la Lune fait un beau sextile avec Neptune. Donc, vous aurez une appréciation de la beauté en général et vous la verrez partout, surtout dimanche. Samedi, vous pourriez avoir quelques sentiments contradictoires ou quelques nervosités, mais rien de grave.